Hey yo tout le monde c'était Riddle, on se retrouve pour le succès, il y en a un qui s'est échappé d'Halo 3 au DST donc c'est un succès simplissime qui va se dérouler pendant l'épilogue du jeu donc on va attendre d'arriver vers la toute fin de la cinématique quand Johnson met son cigare et que l'ingénieur est censé lui allumer avec son briquet on va euh, tourner le joystick droit euh, complètement à gauche et donc là on va voir que Buck est avec un espèce de singe des trucs extrêmement bizarres, euh, c'est évidemment une référence au singe qu'il pouvait y avoir dans la mission Sierra 117 euh, d'Allo 3, et vous devriez débloquer le succès suite à ça, alors moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive l'eau